Rebonsoir encore une fois, oui, que Dieu vous bénisse, voilà, je sais que c'est avec un téléphone que je, voilà, je fais cette vidéo, mais j'espère que cela vous aidera aussi, cette vidéo. Voilà, nous avons montré comment changer ces informations relatives à notre nom, voilà, comme je montre maintenant, et donc, si on veut changer nos mots, regardez, je vais bien zoomer pour vous ici, il y a un endroit ici où on a écrit, voilà notre compte 2020-2021. Vous amenez votre souris sur l'ordinateur et vous cliquez ici. Vous avez vu? Quand vous cliquez ici, ça vous donner une barre là. Vous attendez que ça se décharge avec la connexion. Et voilà, vous êtes ici. Ça vous écrit plein d'informations sur vous. Information sur voilà les informations sur l'établissement. Ici, vous voyez, on a. Ça c'est la première page que vous avez modifier. là où vous avez modifié au nom, c'est votre compte. Et là, c'est les pièces de préinscription. Votre jugement est votre on va dire quoi votre jeu, votre carte d'identité et votre délicat photo qu'on a envoyé s'il vous plaît se trouve ici si vous voyez on a envoyé des délicats photos c'est bien ici si vous voyez les deux vies vous pouvez les regarder même si vous voulez et voilà ce n'est pas sur les objectifs vous pouvez aussi même changer ça mais bon c'est dans une prochaine vidéo nous sommes là juste pour changer d'abord les informations donc comment changer nos vœux voilà j'ai dit nous sommes là la première page que nous avions cliqué mon compte c'est la première vidéo où je vous ai dit comment changer ces informations, le numéro de son père ou le numéro de sa mère. Quand nous sommes à changer, vous venez ici à inscription et préinscription. Quand vous changez préinscription et inscription, inscription voilà, vous allez tomber sur les informations, l'identité de l'élève. Voilà, vous pouvez encore tout changer. Jusque là, vous pouvez changer. Vous pouvez encore cliquer. Si vous cliquez là, si vous cliquez là, voilà. Attendez, on va remonter par là. Okay. On remonte on redescend un peu par là vous voyez bien les informations ici on a à confit à ces informations une euh, élève voilà prénom nom prénom date voilà ça c'est pour la première page et vous voyez ici, nous avons les deux vous voyez bien les deux la poilie droit et autre chose voilà si je veux modifier qu'est ce que je fais regarde si je bien là vous voyez avec ma souris là ma souris là je vais encore venir ma là au droit je clique droit vous voyez si je passe ça. ça va se passer et je modifie, si je viens de cliquer là, je pas ça va se passer. Et après avoir fait ça, je ne viens pas d'abord cliquer sur modifier après appuyer. Je change d'abord les vœux, un jeu. Mon premier jeu elle a mis droit au Gabon et à au d'Assomarou, son deuxième jeu. Après avoir cliqué tout le passé et changer, c'est là que vous cliquez modifier. Et là vous pouvez appuyer, comme je vous ai vu là-bas aussi, vous venez avec votre souris et vous appuyez sur modifier. Et là, toutes les informations vont être modifiées. le carte, tu peut bien voir voilà, tout au cours de la page. Voilà donc, ça c'est comment modifier ces oeufs. Merci encore pour cette vidéo. Je ne pense de faire des vidéos courtes pour vous aider à comprendre si je veux réitérer. Donc, j'ai dit, notre première vidéo, nous avons parlé de modifier. Voilà nos informations, notre date de naissance et euh, le nom de nos pères, le nom de nos mères. Et notre deuxième page, c'était pour modifier. Notre deuxième vidéo, c'était pour modifier donc. On entre dans la préinscription, l'endroit où on a écrit inscription et préinscription. Vous voyez bien, elle est là. On est là, la barre, est là et là, il affiche à inscription et préinscription. On peut modifier la nouvee par cette, On va dire par cette cache. Voilà. C'est une tâche. Merci encore pour cette vidéo. Nous nous verrons dans une autre vidéo pour expliquer comment téléverser les documents et comment modifier nos documents déjà envoyés à l'ANZB. Merci et bonsoir.